La Mirgueto, que cercav un marit. Vous de l'histoire de la ratetto, que escombravo l'escaletto? Tutto las bestie se bullion marida, am la Mirgueto, tan la troubav un maniagueto. ero bengu del cat, mas, kuro sa visette ka qu qu'elle qu la pensavo se mousseguet luzdetz. Et des sidigettes de fuji. À d'art, li a gradario à la mirguette de une un marit. Que masque tout au soulette. C'est sa vieille dans ça, pour y un marit d'amène, sidigette elle, insuspira. À moment, vingt a à passer devant son nostal, un papagaï. Bonjour, papagaï! Ara ara bonjour, Myrget. Vous apprenez à danser? Arribi de Rio, un saimo plat de danser, et le monde me un cas tuir, un pays català, c'est danse la Sardane. Oh, plein merci. il va au sulpic. A Adieu, siats. la mirgueta arrivait à tuir und un trait tsunamique lase Bonjour, l'Ase. Ian, ian. Bonjour, mirgueta. Vous apprennent à danser la Sardano? E eh, oh. Alors, fais comme je veux. un peine en un peu Que A mi plan de danser la Sardano. Mas, perdansa la sardane, te des vigatans Mon l'ours de saint laurents des serdans t'adjudara à netrapa. Merci laze. Aurebeire. La, Aure la mireguette Senanet trouba l'ours à saint laurents des serdans Voudriez-vous de vigatanes per dança la Sardana ?» demandait la mirguette. « Ne va qui de tout la coulues ?» l'ours. La mirguette la zagachet proucum au avion de rayados, dunidos, d'unos, ames de brudarios, de vigatanes per lus penu, d'autres per lupes belles. de Vigatanes, cum podifaire pertrapa un marit. Es alors que passait une escabot de fédos Bonjour fédos Bé, bé, bonjour Mirgetto. Pertrapa une marit, te cal perfuma. Figurote, Canan justement Amuset. Venez à nous autres, à la torre des Perfume. «Au l'ours l'ours. Adieu, siatz !» La mirguette et la sfédo s'en à Mousset. «Un à quel tour d'es parfums demandait la mirguette. «Din l'ouvillace, tout dredge, puis à senestre !» digèrent la quand la mirguette arrivait à la torre parfums, l'usin s'adjette toutes. À quel perfume m'agrado? Ah, que sous plan perfumado, comme faire per trapa un marit. al canigou, per l'usfioc de la san juan, se faille un » «A Amun, traparas un marit. Aurebeire, Tout caminant cap la mirguette reste contre une loupe. Bonjour, Louloupe. Ouh, ouh, bonjour, mirguette. Oh, qu'une poulite crite. En tu, serai plein et sécurité, permet mes passeja. Oudria spasme espousa Ouh, per dire de -oh. del ten que la mirguette et Louloup cuissons le de la San juan trapèrent un cunil et trappèrent. « Cunillet, dès que t'es arrivate !» demandait Louloup. « Souïe, cuech » dit-elle. La Mirguet et Louloup déslivrèrent le cunil et le requinquièrent. « Merci !» de m'avoir qu Que peut-on faire en échange? Cercan que nous posque marida, dit Lulup. Je vous vou marida, répondit Lulapi. Anem a cullure. Es une poulite village de pescaires. Vous pudres passer déjà en barco. Oh, qu'est que romantique.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 des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.